Les smartphones, il y en a pas mal qui sortent chaque année. C'est difficile de trouver le bon, celui qui nous correspond. Il y en a beaucoup, surtout dans les catégories de budget, intéressantes avec des bons rapports qualité-prix. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un smartphone en dessous des 300 euros. C'est le dernier sorti de chez Realme, le Realme 8 Pro. C'est un smartphone qui, pour son prix, 299 euros, a tout pour plaire, a tout pour vous intéresser. Il n'a rien à envier à des smartphones plus chers. Je l'ai pris en main pendant plusieurs semaines. Est-il simplement le meilleur smartphone à 300 euros C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par parler le, du design de ce téléphone. Tout d'abord... Vous le voyez il a un design plutôt basique, plutôt classique qu'on peut retrouver dans bah, surtout les smartphones à cette gamme de prix à la gamme de prix un peu plus basse et surtout à la gamme de prix un peu plus haute C'est un téléphone qui mesure 160,6 mm par 73,9 mm avec une épaisseur assez fine de 8,9 mm Tout ça pour un poids de 176 grammes Ce qui saute directement aux yeux quand même c'est son écran, son écran Super AMOLED de 16,3 cm 6,4 pouces, c'est un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Je vous l'ai dit, Super AMOLED, 2400 par 1080 pixels Full HD+, avec une fréquence d'échantillonnage de 180 Hz. Le vert est un Corning Gorilla 3. Sur la tranche droite du téléphone, on retrouve un bouton pour le volume, un bouton pour le verrouillage. Sur la tranche gauche, on retrouve le port carte SIM. Qui nous offre la possibilité d'accueillir deux cartes SIM et une carte micro SD. Ça, c'est plutôt pas mal pour augmenter le stockage. On en parlera dans la fiche technique. En dessous, on retrouve une prise jack, un haut-parleur et une prise USB-C. Ensuite, l'arrière. L'arrière de ce téléphone, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve ça dommage d'avoir ajouté d'AirTulip. Ok, c'est euh, une volonté. Moi, j'aurais préféré un arrière simple, juste avec cette matière, cette petite matière plastique. Qui rend plutôt pas mal après bien entendu il est possible d'ajouter les coques il y en a même une de disponible à l'achat dans le téléphone elle est transparente donc ça cache pas le dare to leap mais vous pouvez acheter une coque noire et là il y aura plus de soucis. on retrouve aussi le module le bloc photo avec les quatre modules photo et le flash ça c'est plutôt pas mal on en parlera bien entendu dans la rubrique photo mais voilà à peu près le tour du propriétaire il est plutôt beau il est plutôt beau, le ratio écran est satisfaisant. Il y a bien entendu une protection d'écran déjà posée. Voilà, moi, le seul petit bémol niveau design, c'est vraiment le Dare to leap. Je n'adhère pas forcément, mais vous pouvez bien entendu l'apprécier. Il n'y a pas de souci. Voilà pour le tour du design. Maintenant, parlons des caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques de ce téléphone, de ce Realme 8 Pro. Bah, je vous l'ai dit déjà, le prix est assez attrayant. 299 euros. Je sais que l'objectif c'est quand même d'aller chercher les concurrents. Les concurrents qui sont à Redmi, qui proposent le Redmi Note 10, dont le prix est un petit peu moins cher. Au niveau des caractéristiques techniques, il a quand même de quoi faire. Il embarque. La puce Snapdragon 720G L'architecture mise en place dans ce téléphone en combinant le processeur, le processeur graphique de la puce Snapdragon 720G Permet une puissance de calcul et le traitement des images assez bonne, même plutôt pas mal C'est une puce qui a fait ses preuves, là dessus c'est bien de l'avoir intégré On a un processeur octa-core de 8 nanomètres jusqu'à 2,3 gigahertz le processeur graphique, c'est un Adreno 618. Au niveau du stockage, on est sur un téléphone avec 128Go de stockage. Bien entendu, je vous ai montré qu'on pouvait rajouter une carte SD pour étendre le stockage. Et Au niveau du RAM, on a 8Go de RAM, ce qui est plutôt pas mal aussi. Le Realme 8 Pro embarque une batterie de 4500mAh. On va voir sur le terrain ce que ça donne, je vous le dirai dans la rubrique autonomie. Et il embarque aussi une fast charge. Au niveau de la recharge, vous voyez, hop, dans la boîte, on a un chargeur de 65 watts et un câble USB A vers USB C. Parce que oui, le téléphone embarque la supercharge 50 watts. Le chargeur, c'est 65 watts, mais le téléphone va jusqu'à 50 watts. Donc, il vaut mieux avoir 65 watts pour alimenter un 50 watts que le contraire. Cette recharge, charge super Dart, comme il l'appelle, permet de charger... 50% du téléphone en 17 minutes, bien entendu, je vous le dirai, ce que ça donne dans la réalité. Là, on est sur la théorie, mais on est sur la fiche technique. Que dire de plus Le téléphone embarque un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran ultra rapide qui permet le déverrouillage instantané du téléphone. On a un capteur de lumière, un capteur de proximité, un capteur à induction magnétique, capteur d'accélération, gyroscope, etc. Le système d'exploitation est le système Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Voilà à peu près pour la fiche technique, maintenant parlons de l'interface Realme. L'interface Realme UI 2.0, c'est une interface assez sympa, assez sommaire, assez basique, mais vous allez voir qui permet certaines personnalisations. Bien entendu, on va vite se retrouver sur une interface proche de ColorOS, l'interface de mon Oppo, que j'aime beaucoup. et Car oui, vous le savez ou vous le savez pas, les deux marques appartiennent au même groupe. L'interface du coup, Realme UI, ça va être une interface qui se présente plutôt simplement. Vous le voyez, à la base, on va voir les raccourcis. On est sur du Android 11, assez basique, assez agréable à prendre en main. Mais on va pouvoir aller chercher encore plus loin. Il sera possible, dans les paramètres, d'aller chercher personnalisation. Et là, on va pouvoir gérer, bien entendu, les fonds d'écran, avec des fonds d'écran animés, des fonds d'écran statiques. On pourra les définir, écran verrouillage, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va pouvoir personnaliser les styles d'icônes en les rendant plus grosses, plus rondes, en choisissant carrément si on les veut carré, un petit peu rectangulaires, Bref, on va pouvoir aller très loin. Dans cette personnalisation Et ça c'est plutôt pas mal On va pouvoir aussi gérer la disposition des applications En ligne, en colonne, enle enlever des lignes Enlever des colonnes Gérer le style des empreintes, les tailles Les couleurs ça peut être simplement Les couleurs des raccourcis Les couleurs des applications Les couleurs voilà, d'un peu tout hein. On va pouvoir changer de style Mettre chaud, mettre froid, mettre des thèmes ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, comme sur ColorOS, on va pouvoir gérer nos propres outils de navigation en allant dans outils confort. Là, on va pouvoir choisir si on veut une navigation avec les boutons, une navigation avec les gestes de balayage sur les côtés, une navigation avec glisser vers le bas pour passer en mode une seule main. Et à chaque fois, on nous explique comment ça marche. Il sera aussi possible d'ajouter la barre intelligente. Vous le savez, je vous en ai parlé lors d'un test d'un Oppo, je ne sais plus duquel, mais il y a maintenant la barre intelligente qui permet, par exemple, lorsqu'on va être ici, de hop, d'aller chercher des raccourcis en plus qui va permettre de faire une capture d'écran, etc., etc. Grosso modo, c'est pour dire, ce système d'exploitation plutôt sympa, plutôt basique, mais plutôt facile à prendre en main et à personnaliser, combiné avec cet écran 60 Hz et surtout cet écran Super AMOLED sympa à l'œil nu, en plus du processeur Snapdragon 720G, on se retrouve dans de très bonnes configurations pour jouer, pour faire de la bureautique, pour naviguer sur Internet, pour regarder des vidéos Netflix. Bref, on est plutôt pas mal. Autre point intéressant qu'on va pouvoir trouver du coup sur ce système d'exploitation ça va être le realme laboratoire le realme lab qui va nous permettre d'avoir des petites fonctionnalités test comme l'atténuation d'essai l'atténuation vous savez du sentiment lorsqu'on est en basse luminosité un défilement plus fluide de l'écran on va pouvoir activer et surtout ce qui est intéressant c'est la petite capsule de sommeil qui va nous permettre d'optimiser d'essayer d'optimiser notre sommeil en bloquant par exemple certaines applications avant d'aller dormir etc etc c'est plutôt pas mal, il peut avoir des fonctionnalités en plus qui vont s'ajouter au Lab C'est très intéressant à en parler Après on va retrouver toutes les autres configurations possibles dans l'interface qu'on va trouver chez ColorOS Et qu'on va trouver globalement sur Android On va pouvoir personnaliser l'empreinte digitale, personnaliser le visage, le Face ID Activer l'écran d'accueil, choisir un écran Always On, car oui, on va pouvoir avoir un écran Always On. Ici, on va pouvoir le choisir, l'activer, choisir si on veut de la date, l'heure, etc. Ce qu'on veut, les notifs. Bref, très bonne interface, très facile à prendre en main, même pour un utilisateur d'iPhone, un utilisateur principal d'iPhone. Après, c'est vrai que sous Android, j'utilise principalement Oppo, donc là, je ne suis pas du tout perdu. On a parlé de l'interface maintenant, revenons sur l'autonomie. Parlons maintenant de l'autonomie car on sait que sur les téléphones, l'autonomie c'est un peu le nerf de la guerre. Tout le monde se bataille surtout sur les téléphones pas très chers, abordables, avec un beau rapport qualité-prix pour avoir toujours des autonomies, toujours, toujours, toujours plus grandes. C'est le cas sur certains modèles Oppo que je vous ai présentés notamment l'année dernière qui dépassaient les 23-24 heures d'autonomie. C'était tout simplement magnifique. Qu'en est-il de l'autonomie de ce Realme 8 Pro, est-ce que j'ai été satisfait de l'autonomie Je m'attendais personnellement, je m'attendais vraiment à mieux. Heureusement que la supercharge permet de compenser cette autonomie. Grosso modo, pour synthétiser l'autonomie, pendant mes tests, je suis arrivé, en fonction de mes utilisations bien entendu, entre 14 et 18h avec le téléphone. C'est une autonomie correcte, on va dire, parce que ça permet d'avoir une journée bien pleine et du coup d'avoir notre téléphone du matin au soir lorsqu'on est au travail, mais vraiment, par rapport à ce qui peut se faire sur la gamme Oppo, sur certaines gammes Oppo ou chez les concurrents, l'autonomie est pas forcément très très très bonne même par rapport à l'autonomie de ses grands frères c'est sûr qu'il aurait pu avoir une meilleure amélioration de l'autonomie sur le 8 Pro. Heureusement, je vous le disais, que on a la supercharge qui permet en une vingtaine de minutes d'avoir 50%, même en 20 minutes d'avoir 50% de la batterie, et en à peu près 40 minutes d'avoir 100% de la batterie, ça permet, pendant une pause, si on a oublié de le recharger, de recharger rapidement le téléphone. Et ça, c'est vraiment top. Ça compense pour moi avec cette autonomie qui est un petit peu timide. Voilà, parlons maintenant de la photo. Niveau photo, niveau photo, on a vu l'arrière du téléphone et on a vu le bloc photo. On est sur un téléphone plutôt bien desservi au niveau des caractéristiques techniques photo. Car on a un capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture de 1.9. Il est accompagné d'un module ultra grand tank de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.3 et d'un module macro et d'un module de profondeur de 2 mégapixels. Au niveau de l'interface photo, on va sur quelque chose d'assez simple, proche aussi de ColorOS, qui va nous permettre de switcher entre la vidéo, la photo, le mode portrait, le mode 108 mégapixels et d'aller chercher d'autres possibilités, comme la vidéo Dual View, qu'on retrouve aussi sur Oppo, ça c'est plutôt pas mal, pour faire par exemple un live, pas un live mais pour faire un petit vlog de ce qu'on voit et de nous en même temps. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant à exploiter. On aura aussi le panorama, on aura aussi le ralenti, le timelapse, le mode portrait semi-intelligence artificielle. Ça c'est aussi une nouveauté plutôt pas mal. Ça va permettre d'utiliser une vidéo de décor et un portrait vidéo pour faire un effet double exposition. On pourra prendre une vidéo de décor comme sur mon exemple, une vidéo portrait et les deux pourront être fusionnés. Bien entendu, il faut adapter ça à certaines fonctionnalités, à certaines conditions, mais ça permet de laisser place à la créativité. On a aussi un petit mode nuit qui va nous permettre de prendre des photos en restant focus sur la basse luminosité, ça rend plutôt pas mal. Parlons maintenant en détail de chaque mode, ce que ça donne, chaque capteur, ce qu'il vaut. Et je vous montre les photos que j'ai prises avec. Au niveau global de photos, je trouve qu'il se défend plutôt pas mal. Ce n'est pas forcément que le mode 108 mégapixels qui va nous permettre de faire de belles photos, même en mode normal. Les photos sont plutôt correctes, les résultats et les détails sont sympas. Mais c'est vrai que lorsqu'on va rentrer sur une photo 108 mégapixels, une photo qui va nous permettre par exemple de prendre un paysage, ce mode apporte un réel plus. La qualité des détails est vraiment oufissime J'ai été quand même bluffé par ce mode 108 mégapixels Je pensais que c'était plus voilà, une caractéristique pour dire Nous on a plus de mégapixels que vous Le capteur est vraiment top Mais il fait vraiment son effet Au niveau de la photographie de nuit Ça reste correct mais c'est sûr qu'on arrive souvent sur des détails limités et sur un manque de luminosité. Parlons maintenant de l'Ultra Grand Angle. Il fournit deux jours, dans de bonnes conditions, des clichés corrects, tout à fait corrects, Sympa. même si le rendu est un peu moins coloré qu'avec le mode normal. Plus on ira sur des photos en basse luminosité, plus le mode ultra grand-angle sera difficile d'être utilisé. Les portraits aussi sont top, convenables. Il y a quand même de quoi faire avec tous ces modes. Vous voyez, tous ces modes dual photo, vidéo, etc. Je trouve que la possibilité aussi d'activer l'intelligence artificielle permet bah voilà, de gérer très bien, voire un petit peu trop de lissage, mais bref, de gérer comme on veut. N'importe quelle personne, même débutante, pourra faire de belles photos avec ce téléphone au niveau de la vidéo il sera possible de filmer en 4k 30 images par seconde en 1080p 60 images par seconde et sur les ralentis on sera en 1080p 120 images par seconde la vidéo est correcte pas très stabilisée. si vous le couplez à un stabilisateur on sera sur un setup tout à fait convenable voilà pour ce qui est de la photo vidéo maintenant parlons des points positifs et les points négatifs Quels sont mes points positifs et mes points négatifs sur ce téléphone Déjà, point positif, je trouve que le rapport qualité-prix, même s'il est un petit peu plus haut que ce que fait Redmi, on est sur quelque chose de tout à fait convenable. L'écran est top, le système d'exploitation est top, les performances sont vraiment pas mal, on est sur un bon téléphone à 299 euros. Deuxième point positif, ça va être vraiment le mode photo. Les photos et la qualité des photos sont portées par le mode 108 mégapixels. Ça permet un détail monstre, surtout à ce prix là, c'est validé. Premier point négatif pour moi c'est l'autonomie, un petit peu timide, un petit peu décevante, heureusement que ça compense avec le superchargeur. Deuxième point négatif ça va être le design derrière, moi je suis pas du tout fan du dare to leap, c'est dommage, je suis sûr qu'il sera possible ou qu'il est possible, je sais pas regardé encore sur Amazon, mais de changer cette coque arrière, bon il faudra peut-être bidouiller ça. Dans tous les cas, on peut acheter une protection. Le dernier point négatif, c'est quelques caractéristiques techniques qui sont un petit peu manquantes, comme l'étanchéité, comme la 5G, c'est dommage. Mais bon, on fera avec. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test du Realme 8 Pro. C'est un téléphone que j'ai pris plaisir à tester. Je vous le conseille si vous avez cette gamme de prix. Si vous êtes intéressé par une comparaison entre celui-ci et un des concurrents, dites-moi à quel autre téléphone, quel autre smartphone vous voulez que je vous le compare. Bien entendu, en description. En attendant, la prochaine vidéo, vive à fond, vive à high tech Si vous voulez venir me poser des questions sur ce produit, le Discord est ouvert. Les lives sont ouverts. Généralement, le mercredi, à 18h sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne YouTube en fonction des exclusivités. Je me laisse la liberté de changer, enfin de vous proposer des lives un petit peu exclus, spéciaux, qui ne seront pas forcément le mercredi en fonction de ce que je reçois. Et j'ai reçu pas mal de produits intéressants à vous présenter en live en avant-première. Donc, on n'hésite pas, on active la petite cloche de notification YouTube, on s'abonne à la chaîne. Merci et à bientôt sur ma chaîne.